Bonjour tout le monde, ce cours est consacré à l'anatomie du vagin et de la vulve. Tout d'abord, un élément très très important représenté par le diaphragme euh, pelvien. Cet élément anatomique est très très important parce qu'il va séparer la grande cavité abdominopelvienne du périnée. Il est appelé aussi plancher est constitué essentiellement par les muscles releveurs de l'anus. Le vagin est un canal aplati en ventro caudal, elle est souple, élastique et contractile et s'étend du col de l'utérus jusqu'à la vulve. Elle est oblique en caudal et ventral. elle est de longueur de 8 à 10 cm, sa compliance est maximale lors de l'accouchement et qui va diminuer après la ménopause. Son extrémité crâniale, appelée fornix du vagin, est insérée sur le col utérin selon une ligne oblique encodale et ventrale. Cette insertion détermine autour de la partie intravaginale du col utérin du cul de sac le cul de sac ventral, le cul de sac dorsal et le cul de sac latéral. Le cul de sac ventral est à peine marqué, alors que le cul de sac dorsal est très profond. L'extrémité inférieure du vagin forme l'orifice vaginal qui contribue à la formation du vestibule vulvaire. Cet orifice est fermé Incomplètement chez la femme vierge par une membrane muqueuse perforée appelée l'hymen. Lors du premier rapport sexuel, l'hymen se déchire, entraînant une légère hémorragie et laissant persister par la suite des résidus appelés les caroncules huménéaux. Deux faces, une face ventrale et une face dorsale à décrire au contact l'une de l'autre. La face ventrale présente au niveau de l'orifice vaginal une saillie plus ou moins nette appelée la carina urétrale. Sa surface interne présente sur chaque paroi ventrale et dorsale d'une saillie longitudinale médiane appelée les colonnes du vagin. La colonne ventrale et elle seule se divise en deux branches à la hauteur du col visical pour délimiter un triangle appelé triangle vaginal de paulique et qui correspond à la zone la plus érogène du vagin. Elle est parcourue par des plis transversaux nommés rides vaginales. Quels sont les rapports du vagin Les rapports antérieurs ou euh, ventrales, tout d'abord il y a le trigone visical par l'intermédiaire du septum visico-vaginal et il y a l'urètre, rapport très très important qui explique la possibilité d'avoir des fistules, de communication entre l'appareil euh, urinaire et, géni et génital et puis par l'envahissement des tumeurs. En postérieur, en dorsale, il y a le cap du rectum par l'intermédiaire du cul-de-sac rectogénital de Douglas et puis le canal anal par l'intermédiaire du noyau fibreux central du périnée appelé aussi centre tendineux du périnée. En latéral, on va trouver le paramètre et le paravagin ou paracervix. La vascularisation artérielle provient de l'artère la, vaginale longue, qui est une collatérale du tronc ventral de l'artère iliaque interne ou lipogastrique. Et il y a les artères visico-vaginales qui sont des collatérales de l'artère utérine dans sa portion sous-ligamentaire et après avoir croisé Et Puis la cervico-vaginale qui est une collatérale de l'artère utérine, dans sa portion sous-ligamentaire et après avoir croisé l'urètre, Les veines sont satellites des, urtères, des artères et vont rejoindre la veine iliac interne. puis le, le, le drainage lymphatique, il se fait vers les nœuds iliac interne et iliac externe, ainsi que les nœuds inguinaux. Pour l'anatomie de la vulve, On va décrire les éléments qui constituent la vulve, à savoir le mont du pubis et puis les formations labiales, c'est-à-dire les grandes lèvres et les petites lèvres, l'espace interlabial, les différents organes érectiles, les, grands, euh, les, glans, euh, les glandes vulvaires, pour voir par la suite la vascularisation de la vulve et les applications pratiques de l'anatomie. La vulve s'étend devant et sous le pubis sur mon... Le mont du pubis, c'est un relief triangulaire à sommet inférieur, situé devant la symphyse pubienne et recouvert de poils et constitué par un amas cellulaire adipeux plus ou moins important. Les grandes lèvres ce sont deux replis cutanés qui délimitent la fonte vulvaire. Elle mesure en moyenne 8 cm de long pour 1,5 cm de large. Sa face externe est plissée, de couleur foncée et pileuse. Elle est séparée de la face interne des cuisses par le sillon génito-fémoral. Sa face interne est lisse, rosée et glabre. Elle est séparée des petites lèvres par le sillon interlabial. Les deux extrémités ventrales des grandes lèvres se réunissent pour former la commissure ventrale qui se perd dans le mont du pubis. Les deux extrémités dorsales forment la commissure dorsale qui présente une légère dépression, la fossette des vestibules du vagin ou fourchette vulvaire. Les petites lèvres, elles sont rosées, lisses et dépourvues de poils. Leur face externe est séparée des grandes lèvres par le sillon interlabial. La face interne des deux petites lèvres délimite le vestibule. Leurs extrémités ventrales et craniales se dédoublent en deux replis. Un repli ventral qui passe au-dessus du clitoris pour former le prépuce ou le capuchon clitoridien et un repli dorsal qui se fixe au-dessous du clitoris pour former le frein du clitoris. Leurs extrémités dorsales et caudales se réunissent pour former le frein vulvaire. Le vestibule, c'est la dépression délimitée par les faces internes des petites lèvres et le clitoris. Et de bas en haut, on va rencontrer l'orifice vaginal qui est fermé chez la femme vierge par l'hymen. Et l'hymen est séparé des petites lèvres par le sillon vestibulaire. Dans ce sillon, à la hauteur de 5h et 7h, s'ouvre l'orifice des glandes vestibulaires majeures qui sont appelées aussi les glandes de Bartolin. Le méa-urétral, situé au-dessus de la caréna -urétrale du, urétrale du vagin, et de partie d'autre du méa, s'ouvre l'orifice des glandes para de Skene. Le clitoris, organe érectile de la femme, correspond au corps caverneux du pénis chez l'homme, elle est donc l'objet d'érection. En moyenne, il mesure 2,5 cm de long sur 6 mm de diamètre. Elle est formée d'un corps terminé par une extrémité conique qui est mousse, c'est le gland du clitoris. Les bulbes vestibulaires sont des analogues au corps spongieux chez l'homme et qui se sont dédoublés par l'interposition du vagin qui les entoure en partie. Ils sont situés dans la profondeur des petites lèvres depuis le clitoris en avant et en haut jusqu'aux orifices des glandes vestibulaires majeures en arrière et en bas. Ils sont fixés au bassin par les muscles qui se prolongent dans les petites lèvres, en particulier les muscles bulbo -spongieux. Les glandes vulvaires contribuent tous à la lubrification de la vulve. Elles comprennent les glandes vestibulaires mineures situées à la surface des formations labiales et les glandes paraeurétrales de part et d'autre du méa-urétral, Et puis les glandes vestibulaires majeures, les glandes de Bartholin, qui souvent font euh, euh, des infections à ce niveau-là. Et sont appelés Bartholinites ou abcès de Bartholin. Là sur ce schéma, on voit les différents constituants de la vulve: le clitoris, le méa urétral, les grandes lèvres et les petites lèvres. Et on voit ici euh, les glandes de Bartholin et qui s'ouvrent à ce niveau-là. Là, sur ce schéma en position gynécologique, on voit le mont du pubis, euh, le clitoris, le méa-urétral, euh, les grandes lèvres, les petites lèvres et le festibule. Concernant la vascularisation de la vulve, euh, la vascularisation artérielle, on distingue deux territoires un antérieur euh, qui est vascularisé par la pudendale externe supérieure et inférieure qui sont tous les deux branches de l'obturatrice et un territoire postérieur dont la vascularisation est assurée par les branches de la honteuse interne les veines, un territoire antérieur, le monde pubis et la partie antérieure des, des grandes et des petites lèvres euh, sont, euh, le retour veineux est assuré par la veine pédandale externe et le reste de la vulve le retour veineux est assuré par la veine pudendale interne et par la l'asaphène interne. Le drainage lymphatique est assuré par les ganglions inguino superficiels et profonds et puis vers les ganglions iliaques externes. L'innervation provient du plexus hypogastrique, qui donne le nerf honteux interne, qui donne le nerf pudendal. Les aspects pratiques, donc euh, au moment de l'accouchement, pour favoriser l'accouchement, on peut faire ce qu'on appelle l'épisiotomie, c'est de couper euh, à ce niveau-là et on regarde ici euh, l'ampliation euh, musculaire très très importante qui se fait pour livrer passage au fœtus au moment de l'accouchement.